Je m'appelle Programmation Concurrente Je suis Faris Cordon je suis le responsable de cette UE et je vais vous expliquer comment va fonctionner cette année et à quelle sauce vous allez manger, enfin on va essayer de vous manger Alors, euh, première chose importante, il faut que vous sachiez, c'est que euh, ben vous savez déjà programmer, vous arrivez en L3 quand même, hein, ça fait après peu de deux ans que vous faites de l'informatique et euh, j'ose espérer que euh, vous maîtrisez un minimal à la programmation, mais euh, ce que vous avez appris, c'est la programmation séquentielle. Et en fait, donc c'est au courant que la en envahit tout, hein, euh, ça pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes, euh, euh, mais euh, à l'heure actuelle, si je prends un domaine que je vais euh, pas mal utiliser comme pré-computer dans euh, cette séance, dans le domaine de l'automobile, on est passé d'une époque où l'automobile était un objet essentiellement euh, ben, de physiciens avec euh, des problèmes de freinage, euh, des problèmes de, de thermique, de, enfin de thermodynamique avec les moteurs, etc., etc. On est passé à un objet qui est euh, un objet purement automatique. Est-ce que vous avez une idée du nombre de lignes de code qu'on peut avoir dans une voiture de type Tesla ou même les grosses Ford, gros machins, etc. Donnez un chiffre. Ah, bien. Non, un milliard quand même, il ne faut pas charrier, c'est beaucoup. C est, c est, on n'en est pas encore là. Euh, ça pourrait arriver, mais non, c'est beaucoup. À titre informatif, euh, le nombre de lignes de code qu'il y avait dans la navette spatiale américaine des années 80, c'était colossal à l'époque, c'est de l'ordre de 400 000. D'accord Bon, pas de idée. Mais en fait, dans une voiture moderne, vous pouvez avoir 1 million, euh, pardon, 1 million, 100 millions de lignes de code. Donc votre milliard est un facteur 10 au-dessus, mais euh, voilà, peut-être que dans 15 enfin, ans on ne sera. sera. Bon, parce que la grosse difficulté dans les voitures électriques, c'est que le moteur est extrêmement simple, et si on vous met le moteur en prise directe, je pense que vous ne faites pas le premier virage, surtout si vous avez vu le courrier de la Donc euh, voilà, c'est un point qui est assez important. Alors ce qui se passe, c'est que l'informatique en tout en particulier euh, le, le monde de l'automobile, Maintenant c'est un peu plus compliqué que ça parce que euh, vous, vous avez vu de la programmation séquentielle et en fait tout ce qui est concurrent, parallèle ou réparti, distribué, mais distribué est un analogisme distributeur, eh bien ça envahit également tout, d'accord C'est à dire que euh, à l'heure actuelle c'est difficile à moins d'être sur une île déserte de ne pas avoir euh, son, euh, son, son ordinateur ne serait-ce que parce que euh, le smartphone que vous avez, je pense, tous dans votre poche, est un ordinateur. Mais non seulement c'est un ordinateur, mais c'est, sauf si vous avez vraiment un vieux clou, un ordinateur parallèle. D'accord Donc ça veut dire que, à l'heure actuelle, la plupart des machines que vous achetez sont des machines multi-cœurs, hein, 2, 4, 8, et on parle de many-core, de processeurs many-cœurs, alors, mini coeur ce n'est pas euh, 8, 16, 32 hein, comme on a actuellement, mais ça euh, à dire qu'on commence à avoir des belles machines, des machines avec 128 coeurs, mais on parle, dans un avenir proche, de centaines de coeurs, voire de milliers de coeurs. Il y avoir, dans un cercle chipset, 256, 512, 1024 coeurs. D'accord? 1024 coeurs, vous êtes d'accord si vous prenez un programme bestial et que vous le lancez sur, cette, sur, ce, sur ce processeur moniqueur, ça ne va pas aller 1024 fois plus vite parce que vous avez 1024 cœurs. D'accord Ça va aller à la même vitesse. Alors ça c'est important, en fait il y avait un truc qui s'appelait la loi de Moore. Est-ce que vous avez entendu parler de cette loi de Moore C'est une loi qui a été euh, énoncée dans les années, je crois, euh, 80, 70, par un pont de chez Intel qui s'appelait, si je vous vous souvenez bien, Gordon Moore, d'où le nom de la loi, et qui a dit ne, même si on ne fait rien, l'évolution technologique fait que tous les 18 mois, la puissance des processeurs double. Et cette amour, elle a été vraie, en grosso modo, 20-25 ans. Mais on est arrivé progressivement, dans les années 2000, à un stade où on avait des processeurs qui tournaient à 3-4 gigahertz. Et à 3-4 gigahertz, on commence à avoir un petit problème c'est que même si le signal électrique se propage à la vitesse de la lumière, dans la taille d'une puce, donc pas bien grand, on arrive à des fréquences où on ne peut plus considérer comme négligeable le temps de propagation du signal. Il faut que nos processeurs sont, fonctionnent sur la base euh, d'un ben, principe important, c'est que tout ce qui se passe dans un processeur est synchrone, c'est-à-dire tout est cadencé par une horloge, et il ne se passe rien entre deux types d'horloges. Et là, si vous envoyez une donnée à ces fréquences-là, pendant là, elle, elle atteint 4 gigahertz, donc vous savez, il faut qu'il se passe quelque chose tous les 1 sur 4 giga ça commence à faire pas beaucoup de temps. Et bien, même sur 1 cm la, la propagation cesse d'être obligée. Alors les gens, ils ont eu cette idée de dire mais on va continuer à, à, à tricher avec la loi de Moore mais dans la même surface de silicium, on va pouvoir continuer à réduire les, les, les finesses de gravure. Eh bien, on va mettre deux processeurs. Et, et alors du coup, on se trouve que l'espace occupé par un processeur, il permet de maintenir la fameuse hypothèse de synchronicité et entre les processeurs, c'est pas grave, mais c'est pas grave puisque ce sont deux entités distinctes qui communiquent et qui travaillent. Et ça veut dire qu'effectivement, eh bien, euh, on se retrouve confronté à des problèmes de programmation qui sont des programmations... Euh, concurrent. Alors, euh, évidemment, euh, quelque part, cette poids de moure, elle est, est mise en brèche, parce que, encore une fois, je vous dis, c'est pas parce que je multiplie par 2, par 4, par 8, hein, le nombre de cœurs, que euh, j'ai euh, augmenté la puissance. C'est une puissance qui devient de plus en plus théorique. Maintenant, il faut être capable de l'exploiter. Ce que je veux vous dire par là, c'est que, au jour d'aujourd'hui, il y a énormément de domaines on va les voir, pour lesquels la programmation concurrente est quelque chose de totalement inévitable. Donc, regardons quelques applications. Alors, il y a un domaine qu'on appelle le, le high performance computing. D'accord. Le high performance computing, ça veut dire que ce sont en fait des, des, des applications pour lesquelles on a des besoins de puissance qui sont colossaux. En général, on ne travaille pas sur la petite masse, on est sur des machines énormes. Je ne sais pas si vous allez regarder dans les vidéos, je ça dans, les, dans, les, dans les, les vidéos de cours, mais on a un classement des processeurs les plus puissants de la planète et là on utilise ce type de processeur, ce type d'ordinateur pardon. Ce type d'ordinateur, c'est des ordinateurs qui peuvent avoir jusqu'à un million et demi de cœurs. Il faut coordonner. Donc c'est une programmation très particulière. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Des simulations physiques, par exemple, simulation de comportement... Euh, euh, de euh, ouais. l'action nucléaire pour essayer d'étudier la fusion froide ou ce qui se passe en centrale. Il euh, y a des physiciens qui modélisent le début de la création de l'univers, enfin plein de choses comme ça. Le traitement d'image est quelque chose d'extrêmement coûteux. D'ailleurs, ce traitement d'image rentre de plus en plus dans vos portables, vos smartphones, puisqu'en particulier certains en commencent à avoir de la reconnaissance faciale, mais quelque part, il y a un certain nombre de traitement d'image, vous avez de la réalité virtuelle, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont assez euh, gourmandes en euh, besoin de puissance de calcul et effectivement on regroupe ça, c'est une forme de high performance computing Après, il y a tout ce qui est télécommunication, transfert d'audio, transfert de données, etc. Le réseau est un vaste système parallèle parce que vous avez des routeurs, vous avez des bras, vous avez des machines qui transfèrent de l'information et chacune fonctionne indépendamment des voisines. Donc là, on a besoin d'avoir une programmation. alors dans le parallélisme, vous verrez qu'il y a la différence entre concurrent qui est plutôt local et réparti qui est plutôt distant. Bon, C'est une façon de voir les choses, il n'y a pas une classification vraiment euh, sans mais dans, dans ma terminologie, quand je parle de concurrent, on est plutôt sur une machine. En gros, avec des processeurs qui sont euh, reliés de façon rapide ensemble, on est en réparti ou en distribué, eh bien on est connecté en réseau et la différence ce qui va se passer, c'est que les temps de communication dans un cas sont beaucoup plus courts que dans l'autre. Puisque ce qui se passe dans un processeur, on a dit, on est à 1, 4 giga, 1, 3, 5 giga euh, secondes. 1 sur 1. Hein. Donc 1, euh, 3,5 milliardièmes de seconde, grosso ce Les alors vous savez déjà que la mémoire, c'est... Euh, la mémoire rapide qui est dans le processeur, euh, c'est... Euh, plus lent, la mémoire cache, en vivant nos caches, c'est 10 fois, 100 fois, plus lent. La mémoire tout court, c'est 1000 fois plus lent. Et le réseau, c'est encore plus lent. Donc ça veut dire que, en gros, dans un cas de figure, on va avoir des temps de communication qui vont être importants, mais on peut jouer avec. Dans l'autre cas, quand vous parlez en millisecondes, alors que vous, vous travaillez dans le corps, dans les instructions en, en, en, en nanosecondes, vous voyez bien que le ratio fait que euh, on ne va pas gérer les choses de la même manière. Ensuite, vous avez. Alors, les systèmes d'entreprise, c'est un peu une variation. Mais de plus en plus d'entreprises ont des sites répartis un peu partout dans le monde avec des données qui sont manipulées hein, par des filiales, par des Mais C'est Et ben, un système réparti gigantesque, très orienté sur la gestion de données. Vous avez l'exploration de l'univers. Alors, sur l'exploration de l'univers, il se passe plein de choses intéressantes. Un truc à ce moment extraordinaire qu'on fait en ce moment, c'est qu'on fait. Alors, alors normalement, j'ai des télescopes optiques. Oh, mais finalement, euh, la lumière, c'est guère qu'une longueur d'onde que euh, nous sommes capables de capter avec nos yeux et encore pas tout. Il y a des, y a des animaux sur la planète qui capturent euh, des bandes plus larges. Et l'univers, on est même intéressé par des bandes passant encore plus larges. Donc qu'est-ce que c'est qu'un télescope C'est un, un, une lentille. Mais une lentille dans un certain nombre de fréquences. Et cette lentille, ça peut être une lentille physique. D'accord au sens euh, télescope, que vous pouvez acheter. Hein. Mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus large, ça peut être des capteurs. Et par exemple, ça peut être une constellation de satellites qui vous, qui vous capte des signaux à des endroits donnés, et par exemple, qui sont distants d'un million de kilomètres, et qui vous font un télescope d'un million de kilomètres de focale. D'accord Pour aller explorer le fond diffus cosmologique, c'est idéal. Votre petit télescope ne permettra pas de faire ça. D'accord Parce que je n'ai pas la résolution qui va. Ben évidemment, quand vous faites des constellations de satellites comme ça, ben vous avez des satellites euh, qui ont chacun leur programme qui tourne dessus, qui sont distants d'un million de kilomètres, mais qui font que vous aligner quasiment au centimètre près. Si vous voulez que la résolution euh, soit celle qui vous permette de, d'explorer quelque chose comme le fond diffus euh, de ce Vous avez les smart cities, ou les villes intelligentes en français. Hein, On parle beaucoup d'Internet des objets, Internet of Things en anglais. C'est qu'en fait, en gros, euh, euh, le fait que dans un bâtiment, vous avez des capteurs qui vont communiquer, qui font que, par exemple, quand il n'y a personne, la lumière s'éteint, quand vous rentrez, la lumière euh, s'allume, etc. etc. Hein, ça peut être toute une série de, de choses comme ça, même pour avec le chauffage ou autre. Bon, hein. mais là aussi, vous avez un système réparti, parce que chaque capteur va avoir des programmes, il va envoyer de l'information à un contrateur, à, à un logiciel qui va piloter l'ensemble. Et puis vous imaginez bien qu'il y a le niveau bâtiment, il peut y avoir le niveau quartier, il peut y avoir un niveau euh, plus global. Euh, vous avez euh, tout ce qui est santé. On commence à parler de choses comme des body area networks. Par exemple, vous êtes quelqu'un qui souffrait d'une pathologie particulière. Euh, on vous met des capteurs à différents endroits sur le corps pour vous tester, je ne sais pas, la pression sanguine, des choses comme ça. Et puis vous avez un concentrateur qui peut un appareil, éventuellement, euh, que vous portez sur vous tout le temps, ou qui peut être un temps dans votre smartphone, qui va. Agréger toutes ces données, et là aussi vous avez du code dans les capteurs, et vous avez du code dans le concentrateur, voire même parfois vous pouvez avoir, parce que si c'est des capteurs euh, en RFID euh, qui doivent communiquer ensemble, euh, le, le, le RFID ou plutôt c'est celle qui ne supporte pas très bien euh, l'eau. en votre corps il est quand même vachement rempli d'eau, donc euh, un capteur devant, un capteur derrière ont du mal à communiquer, il faut passer par un troisième capteur sur le côté, je ne sais pas, etc. Donc ça pose toute une série de problèmes qui sont assez intéressants. À commencer par les capteurs que vous mettez dans votre corps et qui doivent être capables euh, de le sortir. Il ne faut pas qu'ils soient trop puissants. Parce que s'ils sont trop puissants, ils sortiront, mais il faut le changer tous les 15 jours. Et si pour une opération chirurgicale tous les 15 jours, ça va être trop actif pour un individu. Et puis, on va parler des transports, mais je vais détailler ça euh, juste après. En gros, ce qui se passe, c'est que dans toute une série de domaines, et plus encore, parce qu'il y a le etc. qui me permet de savoir que j'ai rien oublié, eh bien, où on a de plus en plus besoin, non seulement d'être un programmeur, mais de comprendre la formation Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qui, plus en détail, ce qui, ce qui peut se passer. Prenez l'exemple d'un véhicule euh, euh, actuel. Dans un véhicule, pour vous, vous voyez ça. Et en fait, dans un véhicule, indépendamment de la carrosserie et de tout le reste, vous avez un certain nombre de choses. Déjà, de plus en plus, la gestion des contrôles, c'est-à-dire tout ce qui est tableau de bord, etc., c'est entièrement informatisé. Puis, vous avez éventuellement des radars avant et arrière qui peuvent vous servir à parquer, mais de plus en plus, ils vous servent à assister la conduite. La, la, la conduite. On peut vous dire, attention, euh, il y en a qui se déclenche parce que vous êtes plus près d'une certaine distance, du véhicule d'avant, parle avoir des trucs qui maintenant sont capables de parquer automatiquement, etc., ça, vous imaginez bien que tout ça, il y a des de code Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous avez ici un capteur pour les radars. Dans ces capteurs, vous avez du code qui va analyser un signal. Ça s'appelle des DSP pour des digital signal pour des processeurs. Parce qu'en général, vous récupérez une information analogique que vous pouvez transformer en information numérique. Et puis, ça va communiquer avec des concentrateurs, etc. Prenons un autre domaine, le contrôle moteur. Le contrôle moteur, c'est extrêmement compliqué, en particulier parce que c'est ça qui va permettre d'ajuster la consommation, réduire la pollution, etc. C'est etc. ce qui fait, alors vous êtes trop jeunes pour avoir connu ça, mais euh, ma génération, celle de vos parents, les voitures qu'on avait au début, il y avait un starter. cest qu'en fait, le, le, le moteur, il fallait qu'on change à la main l'alimentation en oxygène, parce que quand le moteur est froid, il ne fonctionne pas exactement de manière... Il est un peu perturbé par ça. Mais maintenant, c'est entièrement pris en charge par ce qu'on appelle l'injection électronique. Tu n'as rien d'électronique, c'est tout informatisé. Donc il faut voir que le contrôle du nombre de tours et l'injection, euh, d'une part, la production d'étincelles, ce n'est plus des dispositifs mécaniques avec un truc qui tournait hein, sur des plaques qui faisaient des contacts en fonction de la rotation. C'est entièrement piloté par informatique. Ce Je ne vous parle pas de l'ABS. L'ABS, vous avez des capteurs ou vous 0. D'accord euh, L'excépteur au niveau des roues, eh bien, il détecte euh, la euh, rotation euh, des roues et la rotation des roues doit suivre un modèle physique. C'est-à-dire que si vous tournez à faible inclinaison, bah, la roue intérieure va un peu plus lentement que la roue extérieure parce que la distance, parcours à l'extérieur du cercle, elle est un peu plus grande en fonction de la largeur de la voiture, etc., etc. Et l'objectif de la BS, c'est de détecter quand vous sortez de ce modèle-là, parce que si vous sortez de ce modèle-là, si vous commencez à patiner. Et donc l'idée, c'est de contrôler la rotation des roues pour éviter de vous patiner. C'est d'autant plus drôle quand on parle d'accélération, parce qu'on a le même système, ça va le ESP, c'est si vous donnez un coup d'accélérateur trop fort, il faut éviter que ça patine, et pour éviter que ça patine, vous pouvez avoir l'impression d'accélérer, mais en fait, ça va faire freiner certaines roues. C'est-à-dire que le système de gestion d'anti... Euh, euh, dérapage à l'accélération peut être amené, lorsque vous accélérez, à finalement ralentir certaines roues, de façon à éviter que la voiture glisse parce qu'une fois que vous avez commencé à glisser, vous ne plus comment la s'arrête. Donc l'ABS ou l'USP, c'est la même chose, vous avez des capteurs qui vont envoyer des signaux à des parties qui vont réagir sur d'autres éléments du moteur. Qu'est-ce que vous avez ensuite Alors vous avez, alors un autre truc aussi qui est totalement démentiel, c'est les sataux de sécurité avec les tensionneurs et l'air vague. C'est pour ça qu'il faut que vous mettiez les deux. Hein. Parce que l'airbag, vous pouvez dire, oh, c'est un super coussin qui va me faire rater. Ta ta ta. Comme coussin, il est gonflé à bloc. C'est un mur. L'intérêt de, de la synchronisation, ça c'est une synchro qui est assez fine, entre la, la ceinture et l'airbag, c'est que la ceinture va vous ralentir. Mais si la ceinture elle vous cloue au sol, elle vous défonce la cage thoraxique. D'accord Si vous êtes lâché, vous éclatez la tête, non pas sur le volant, mais sur l'airbag. Il faut simplement que l'airbag se gonfle, la ceinture ralentit suffisamment longtemps pour qu'au moment où vous arriviez sur l'airbag, il est prêt à se dégonfler. Et simplement, vous, en poussant avec vos têtes sur l'airbag, vous allez forcer l'airbag à se dégonfler, mais il va amortir votre chute en se dégonflant. Donc vous sentez bien la synchro qu'il doit y avoir entre le rétentionnaire de ceinture et l'airbag. Donc encore une fois, des lignes de code, des lignes de code, des lignes de code. Et puis là, on finit par des trucs comme l'air, condition, le, le conditionnement d'air, des choses comme ça, ou le pire, qu'on appelle maintenant l'info-tête -main. C'est toutes les fonctions supplémentaires qui font d'ailleurs que votre voiture, elle est maintenant connectée. Alors moi, je déconnecte bien votre voiture, hein, parce que dire que connectée veut dire piratable tout entier. pas de que Vous avez toute une série de, de mécanismes, par exemple, tout ce qui est GPS, information avec le trafic, etc., c'est bien sympa. Mais maintenant, dans les GPS à la voiture, vous pouvez avoir des abonnements, qui euh, font que par le et eh bien, vous vous connectez directement au centre du constructeur, ou le téléphone, qui nous va donner des informations sur le trafic et qui va vous permettre d'optimiser. Alors, ça, c'est toute une partie qui n'est pas propre à la conduite même du véhicule, c'est pour ça que ça rentre sous le terme de l'enfant Je ne parle pas euh, de la possibilité d'avoir à l'arrière euh, de la vidéo ou autre chose, parce que ce soit euh, vraiment intéressant, sauf que des enfants qui hurlent et que ça peut les calmer. Mais euh, tout ça, c'est des fonctions qui sont secondaires, qui sont liées euh, à euh, ça et qui impliquent des contrôles qui sont un petit peu répartis partout. Alors ce qu'il faut que vous voyez là-dedans, c'est que c'est à tel point devenu un ordinateur, une voiture, que vous avez euh, dans les années 90, un groupe de constructeurs automobiles qui se sont fédérés, les leaders, ce sont les Allemands. C'est-à-dire que là-dedans, j'aurais euh, envie de la Et ils ont été jusqu'à créer un standard de réseau local dédié au monde automobile. Parce qu'effectivement, dans votre voiture, ce n'est pas un réseau éternel. Parce que le réseau éternel n'a pas les bonnes caractéristiques, temps réel, etc., qui conviennent à ce type de système. Vous imaginez bien que, euh, ah, mais il y a des engorgements de paquets parce que le mec écoute la radio, donc euh, la commande de freinage n'est pas arrivée à temps. Euh, on ne peut pas jouer à ça, hein, c'est hors de question. D'accord donc du coup, c'est dans les réseaux qui ont une structure un peu particulier et ça a abouti à la création d'une norme qui s'appelle Autosar et qui est devenue quasiment incontournable dans le monde automobile, cest pour ces collions de constructeurs français dont les dirigeants n'ont pas encore compris ce euh, qui se passait qui tombent sur les équipes quantifourcées, d'accord Et c'est aussi pour ça que vous avez, vous avez eu une augmentation phénoménale. Alors ça a eu deux intérêts cette norme Autosar. La première, c'est qu'avant les, les systèmes étaient connectés point à point donc, vous imaginez les kilomètres de fil de cuivre qu'il fallait mettre dans une voiture pour connecter eh ben, euh, la commande de montée automatique du levide, de, de, de parce que c'est aussi un truc qui euh, est compliqué, parce qu'il y a des capteurs. Euh, il y a des capteurs quand vous avez des voitures, parfois sans montant, quand vous ouvrez la porte, la vitre descend un petit peu pour bien rentrer dessous, pour éviter que ça coupe dans la voiture. Enfin, bon, des choses comme ça. Et euh, ce qui se passe, c'est que maintenant, tout ça c'est relié à un réseau. Encore. Donc, vous avez un vrai réseau. Dans des conditions pas toujours très sympas, parce que le moteur ça tourne très vite, donc ça génère un champ électromagnétique. Vous savez que les réseaux, il euh, faut les protéger un peu, le réseau ne les blindé etc. Mais donc, une voiture aujourd'hui, quand je vous disais tout à l'heure, ça peut faire 100 millions de lignes de code, les constructeurs qui ont annoncé ça, Ford, Tesla, on se met dans ces eaux-là aussi, et hein. eh bien c'est pas tout à fait étonnant. Tesla, c'est même pire. Tesla, chaque Tesla vendu a son géant numérique. Alors qu'est-ce que c'est que le jumeau Alors ça c'est un truc qui devient de plus en plus courant, pas que pour les voitures, mais là on a un bon exemple. Le jumeau numérique, c'est une machine virtuelle qui tourne chez Tesla. Il y en a une par Tesla vendue dans le monde. Et la Tesla, elle est connectée, 3G, 4G, donc quand elle est déconnectée elle est connectée, mais elle accumule des informations. Et quand elle se reconnecte, elle transmet des informations à son jumeau numérique combien de kilomètres j'ai parcouru, est-ce qu'il y a eu une alerte interne au moteur, etc, etc. Alors, c'est assez génial parce que ça permet au constructeurs d'avoir une vision et de forcer des alertes. Attention, euh, ton véhicule va peut-être avoir tel problème, il faut faire telle ou telle, telle révision. Ça permet aussi à Tesla, qui vend des véhicules avec des capacités, euh, euh, des, des, des, des, euh, des distances par, parcourues avec une charge qui est variable, vous avez euh, les Tesla qui ont euh, 320 km d'autonomie et celles qui ont 550 km d'autonomie, les trucs comme ça. Ça permet à Tesla, par exemple, quand il y a un ouragan qui approche des côtes américaines, de dire tous les usagers de Tesla en Floride pendant 15 jours, même s'ils ont 320 km d'autonomie, je les passe à 550. Parce qu'en fait, entre la voiture à 320 km et la voiture à 550, il y a zéro différence. Il y a juste un flag logiciel qui dit « Ah, toi tu fais que 320 km D'accord C'est un peu terrifiant, euh, parce que du coup vous peux vous dire que si la voiture elle est volée, enfin certainement si, si, si, si, euh, quelqu'un pirate, ben il peut arrêter votre voiture. D'accord Mais donc vous voyez que euh, tout ça pour vous dire qu'effectivement, euh, toutes ces raisons font qu'on n'est pas étonné au bout du compte de voir une quantité de lignes de pote phénoménale et la nature même du véhicule qui est un système réparti, j'ai détaillé ce truc là mais j'ai plein d'autres domaines, euh, des intelligents et autres, je vais vous, vous, vous citer, pour lesquels c'est exactement la même chose, eh ben, c'est pour ça que vous avez besoin de faire de la programmation concurrente parce que tout ça, euh, ça interagit pas euh, par hasard. Alors bien évidemment, donc le système, il est critique pour un véhicule parce qu'encore une fois, si vous déconnez, eh ben, il peut y avoir des accidents et des morts à la clé. D'accord, c'est réparti parce qu'effectivement, vous avez un système et puis il y a des contraintes temps réelles, parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre 10 minutes que le freinage agisse. Donc voilà. Alors ce qui est très compliqué avec la formation concurrente, c'est que c'est bizarre parce que notre cerveau est une machine parallèle extraordinaire. Là je vous parle et je marche en même temps. Indépendamment du fait que si je prends le neurone en étant un processeur élémentaire, on a des milliards ensemble. C'est une belle machine par là. Mais ce qui est étonnant, c'est que sur le processus cognitif, je pense que vous avez du mal à réviser la physique et l'anglais en même temps. Donc il y a un jour où je vais faire la physique, un autre je vais faire de l'anglais. D'accord. Donc sur certains processus de haut niveau, même si vous pouvez faire de l'anglais tout en marchant, d'accord, euh, et bien, euh, en fait, on est extrêmement séquentiel. Donc jusqu'à présent, vous avez appris la programmation séquentielle, vous avez vu les armes que les le langages de programmation offrent euh, de, vous offre euh, tout ce qui est euh, alternative, euh, les boucles, la structuration en fonction, en procédure, en classe, euh, en méthode, les visibilités et tout, tout. Donc, ça, c'est, si vous voulez, ce sont des paradigmes qui vous permettent de, de construire des algorithmes d'abord, puis de les structurer en des programmes. Je vous rappelle qu'il y a deux choses qui sont importantes dans un programme. On ne les dira jamais assez, c'est pas l'objet de ce cours, mais ça à vous de le rappeler c'est qu'il faut, un, savoir faire le programme, deux, il faut savoir faire un programme maintenable. Vous avez des domaines, euh, un des autres domaines de prédiction, c'est l'aéronautique. D'accord Un avion, ça peut avoir, il y a avions par exemple le Boeing 747, le Jumbo, le premier vol dans le Jumbo, c'est en 67. On est en 2020. Il s'en va encore. Ah on se pas tout à fait le même, hein, on est d'accord. Mais, grosso modo, un avion, c'est quelque chose qui peut durer 20 ans. Donc, il n'est pas question de faire un petit coup de programme dans un coin et c'est dire vous donnant, oh, bah, désolé, je ne le maintiens plus. D'accord Parce que, vu le prix de l'avion, ce n'est pas gérable. Et du coup, euh, vous pouvez aussi imaginer qu'en 20 ans, la personne qui a produit le programme au début de la carrière de l'avion n'est plus forcément sur le marché du travail 10 ou 15 ans après. Soit elle a changé d'entreprise, soit cette personne avait pris sa retraite, d'autres choses ou les changer de métier. Et ça veut dire que du coup, vous dans votre carrière, vous serez amené à relire des programmes écrits par d'autres. Donc pensez à ça. Moi, j'étais, j'avais votre âge, je bossais l'été dans la division superpéficateur de Bull, Et à un moment donné, j'ai eu à transcrire un programme d'un système unique vers un autre. J'ai passé trois semaines sur une ligne de code. On sait comment on peut en faire. En salle à l'époque, c'était du c pré en la avec des sur des pointeurs, enfin tout ce qu'on ne peut pas faire maintenant, mais à l'époque, ça se faisait. Et j'avais pour seul et unique commentaire pour me dire, les compiles entre J'ai passé trois semaines, c'est deux lignes de code. Je peux vous dire que j'aurais rencontré le développeur des lignes de code deux semaines et demie après avoir commencé. Le mec, il s'est venu pas à la D'accord Donc tout ça pour vous dire que faites les choses proprement parce que peut-être que vous serez bien content que pour récupérer une code, les autres l'ont fait par là. Mais encore une fois, pour revenir à l'objet du cours, tous ces, tous ces outils que vous avez acquis, il va falloir que vous les remettiez en compte, parce que jusqu'à présent, vous n'avez jamais été amené qu'à réfléchir séquentiellement. Et le monde de la concurrence va vous ouvrir toute une nouvelle gamme de problèmes, géniaux, mais il euh, faut y mettre l'aspirine, pas la malade. Alors comment on va fonctionner 2019-2020. C'est en 2020-2021. J'ai un 2019 que j'ai raté, c'est pas grave. Alors, en gros, depuis quelques années, on a fait cette expérience d'avoir des cours qui sont en ligne. Donc, il y a eu un de vidéos qui a été tourné, puis qui est régulièrement enrichi de nouvelles vidéos. D'accord Par exemple, quand on remonte un point qui n'est pas clair, soit on ajoute une vidéo, soit. On... L'an dernier, par exemple, j'ai fait une vidéo sur le modèle objet, parce qu'on a réalisé pendant deux ans de suite que vous n'étiez pas au clair avec le modèle objet. Et qu'une petite couche supplémentaire ne faisait, faisait pas mal. Donc, on a un certain nombre de vidéos, et on a trois cours en live. Donc, ça, c'est le premier. Et on verra quand on rend les alors, du coup, en gros, l'intérêt de ce système là, c'est que, alors d'abord, c'est que si par hasard on est près le Covid, je parlerai du Covid euh, spécialement, ben, au moins le, le rythme de l'amphi va pouvoir continuer sans trop de difficultés, d'accord L'avantage, voilà, c'est que vous pouvez suivre le cours à votre rythme, euh, et ici par exemple, alors ça marche assez bien, donc là on est sur le premier semestre, là, on est sur le deuxième semestre le cours n'a pas lieu. Euh, si je vous pose la question, un partiel, un examen, un examen de rattrapage se cache derrière cette courbe, J'imagine que vous avez identifié, d'accord, l'éthique, parce que ben, voilà, hein, on ne vous fera pas les étudiants, d'accord, vous êtes en lastminute.com. Alors je ne vous recommande quand même pas trop, peut-être que vous voulez, hein. il y en a qui lastminute.com réussissent quand même. Euh, ce qu'il faut voir c'est il y a pas mal de notions à, à absorber et donc il y a un moment une petite pause dans le cours pendant une ou deux semaines mais après on reprend. Et euh, je veux dire, euh, si vous les avez pas, disons euh, qu'elles elles, elles, elles, elles, elles, elles sont toutes euh, bien entremêlées. S'il si y a un truc que vous n'avez pas compris, ben en fait, vous n'avez rien compris. C'est un peu merdique avec ce type de formation. Ce qui est intéressant, c'est que euh, lors de la seconde session, l'an dernier, ça s'est très bien passé. On a eu un pic. Il y a deux ans, il n'y avait pas de pic. ratatinade à la seconde session. Donc, je ne sais pas si c'est corrélé ou pas, mais... Et là ça commence à faire un certain nombre d'années où des vidéos sont, sont publiées. Avant c'était un verbatim vidéo, ce que je vais publier là, c'est simplement euh, les diapos avec euh, ce que je dis en, en, en live. Ce n'est pas très sexy en termes de, de montage. Au moins je ne pas ma chemise en termes de temps. Et puis ça ne nécessite pas de, de, de ressources techniques très importantes. Alors bon, bah, ça marche plutôt pas mal. Alors, je vais quand même modérer parce que sur euh, l'ensemble des vues qu'on a et les, et, et les durées de vision qu'on a, il faut savoir que si on divise par étudiant, par nombre d'étudiants, ben peut-être pas forcément toujours aussi euh, fantastique. Mais euh, on a euh, un, bon, un bon 15%, entre 15 et 20% qui sont bouffés par des gens qui manifestement ne suivent pas le cours à son université Alors en fait, je sais, parce que ce cours, il est aussi utilisé par des collègues à l'étranger, en hein, qui en dans les autres francophones. Mais ça veut dire que du coup, il ben, faut tomber un petit peu. Alors encore une fois, vous êtes grand, hein, on va vous dire ce que vous devez faire. C'est un outil que nous, on met à votre disposition. Hein, c'est comme quand vous venez au cours ou vous ne venez pas au cours. Hein, vous pouvez ne pas faire au cours, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas regarder des vidéos, c'est la même chose. D'accord Ce truc, c'est quand même, a priori, l'avantage des vidéos, c'est que vous avez raté un truc, vous pouvez revenir en arrière. Euh, c'est plus difficile avec l'enseignant, même si vous pouvez poser des questions, mais vous osez peu en général. D'accord Donc encore une fois, c'est des outils. à vous les utiliser. Et puis, le reste, on va avoir un travail... Euh, tiens, le match à est mangé. On va avoir un travail qui est classique avec des TD, travaux pratiques, travaux démission de, euh, sur la Chine et travaux délégués, euh, modulons bien évidemment euh, la situation sanitaire. Alors on va, on va expérimenter il se pourrait qu'on ait quelques étudiants de l'Université de Genève, On va demander euh, d'ouvrir l'UE à des étudiants de l'Université de Genève, qui pour ça, eux, s'y à distance on pas faire un aller pour par semaine. Euh, donc je rappelle que les leçons magistrales sont en ligne. Je vous mets ici l'URL de l'UE mais elle est référencée depuis le site de la licence Vous avez le site annuel des yeux vous tombez dessus. Vous avez toutes les ressources qui sont là dedans D'accord. l'accès aux vidéos etc le plan des cours vous verrez que je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne le site euh, je publierai semaine par semaine, alors vous pouvez aller regarder évidemment, les années passées, même si parfois il y a des arrangements vidéo euh, vidéos qui changent un petit peu là. mais l'idée c'est il y a un rythme, la recommandation c'est de suivre le rythme, d'accord Parce qu'il y a un temps d'assimilation euh, des... des... Euh, tout ce qui est euh, travail, euh, travaux dirigés et puis euh, travaux euh, sur machine, ben, on va travailler avec euh, Moodle, mais je pense que vous avez l'habitude de Moodle maintenant, donc tout sera installé sur Moodle, les sujets de TD, les sujets de TP, vous aurez en TD, en, en TD juste les sujets de TD au format papier, le reste est sur ordinateur, donc vous n'avez pardon, pardon, pas besoin de papier pour ça, etc. etc. Et puis, euh, bien évidemment, alors je, je vais revenir là-dessus, il y a aussi euh, un forum. Euh, donc, j voilà. Alors, avant de parler de forum, j'ai dit qu'il y avait trois euh, leçons en live. Euh, donc, à celle d'aujourd'hui, la semaine d'après le premier examen. Enfin, plus de partiellement, donc. Euh, qui, a priori, se premier examen l'examen, si j'ai bien compris, devra avoir lieu le 22 novembre. La semaine d'après, il y a une correction en live. Alors, j'espère que je prenne la en live. Ce qui est vachement intéressant, c'est que euh, vous avez encore le souvenir, parfois douloureux, de l'épreuve. Et du coup, ça vous permet de poser des questions en ayant encore en tête ce qui s'est passé. Parce que j'aimerais le faire la semaine d'après. Euh, donc voilà. Et puis euh, l'idée, c'est d'avoir une troisième séance en live. Euh, donc la deuxième séance en live, j'arrive avec euh, le corrigé. Et en gros, je vous montre comment on peut avoir 20 points en une heure. Et le reste du temps, souvent, c'est des questions. Et la dernière séance, euh, eh bien, le, qui a priori, si j'ai bien compris, aura lieu le 18 décembre. C'est plutôt une séance de questions. Alors, si par hasard ça marche vraiment pas ces séances en live, on va se de les faire en Zoom, enfin on va en pas de faire une solution. Euh, mais l'idée est que euh, vous puissiez poser des questions et que vous puissiez interagir. Alors, sur ces deux premières, les deux premières séances, celle-ci et celle du 27, en général, j'essaie de faire des verbatim vidéo. Ce n'est pas la chose que les vidéos, c'est que vous avez la séquence complète, éventuellement divisée en quelques autres parties. Alors, qui est enregistré, qui est accessible en ligne, cest que vous pouvez le repasser euh, si vous n'avez pas compris certaines choses ou au moment du de... rattrapage, si vous avez un rattrapage. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que je donne un une vidéo que ça ne vaut pas le coup de se réveiller parce que une vidéo, si vous avez une question qui n'a pas été posée, et bien vous êtes marrant. Que si vous, est vous êtes là, vous pouvez poser votre question. Autre chose aussi, c'est que, alors là je suis assez étonné. On a mis en place depuis quelques années des forums. L'idée étant, ben, vous avez accès à vos enseignants pendant les TD, pendant les TP, euh, mais vous n'avez pas forcément accès à l'enseignant euh, en, en, en, en phase de cours, puisque vous avez les euh, cours en temps vidéo. L'idée, c'est que ça peut être intéressant si vous préparez vos exercices, si vous avez des questions particulières. Votre génération, elle n'arrête pas de chatter, réseaux sociaux, machin, etc. Alors, est-ce que le forum n'est pas la bonne manière de faire Mais euh, l'an dernier, on a eu 15 messages sur l'année. Sur les à l'époque, on avait 6 groupes. Bon, le changement de maquette fait qu'on euh, change de géométrie, il n'y a deux groupes cette année, mais sur 120. 6 euh, groupes, c'est. Si, en fait, on était 200. Sur 200 étudiants, il y a eu 15 messages échangés sur le forum en un an. Alors, encore une fois, c'est pas grave. Hein. Le problème, c'est qu'au début, on essaie de regarder très régulièrement ce qu'il y a sur les forums. Tous les soirs, on va chercher un coup d'œil. Si effectivement, au bout de 15 jours, il n'y a rien eu, ben on finit par regarder tous les deux jours ou par les trois jours et finalement, il y a un étude qui a posé une sur un peu tard dans l'année ben on avait perdu l'habitude de regarder sur le forum ce qui n'y avait jamais eu, d'accord Et que hélas, le forum nous donne, il ne sait pas nous envoyer une alerte quand il y a un message. Euh, donc du coup, là aussi, essayez, n'hésitez pas à utiliser ces outils. On vous les laisse. Si vous n'en servez pas, vous n'en servez pas. Mais euh, j'attire votre attention sur leur présence et que c'est dommage de ne pas profiter de la situation pour euh, <coughs> Soulevez les questions que vous posez. L'équipe pédagogique. Donc, l'équipe pédagogique est toute issue de l'UXIS. Ce n'est pas une absurdité, parce que 90% des informaticiens de cette université émargent à ce laboratoire. C'est de loin le plus gros laboratoire d'informatique de la région parisienne, et, et c'est le plus gros laboratoire d'informatique de France. que les labos plus gros ne sont souvent pas que des labos d'informatique. D'accord Alors, l'intérêt, c'est qu'on y fait à peu près tout. Et l'avantage, c'est que du coup, vous avez de grandes chances dans votre cours d'avoir des enseignants dont ce qui nous enseigne est aussi le domaine de recherche. C'est le cas ici. D'accord C'est que tous les enseignants que vous avez euh, dans cette UE, et eh bien, finalement, la concurrence, le parallélisme, etc., etc., c'est des choses qui sont liées à leur sujet de recherche. Donc, ça veut dire que vous pouvez aller sur les questions. N'hésitez pas à nous... challenger. Ça ne veut pas dire qu'on a réponse à tout, hein, bien évidemment. D'accord Mais c'est-à-dire que si on n'a pas réponse à à une question à un moment donné, hein. il y a une grande chance pour que dans la semaine qui suit, on soit capable de répondre. Alors, euh, l'idée c'est qu'on va essayer de ne pas faire de rappel des cours dans les TD et les TP. Pourquoi c'est une perte de temps. Donc, là aussi, essayez de faire en sorte que au cours à l'avance. Alors. Le cours, il est très mal placé. Il est placé un vendredi, c'est-à-dire qu'il est après la semaine de TD. C'est débile. mais mais c'est pas nous qui détruisons un peu du temps, hein. il y a des gens qui font ça pratique, au niveau du planning. Alors, c'est pour ça qu'en fait, peut-être que certains d'entre vous l'ont remarqué, j'ai publié la première semaine lundi ou dimanche. Mais l'idée, si vous voulez, c'est que euh, je vais essayer de publier le week-end d'avant. Donc je crois qu'il y a un, un, un groupe le mercredi et un groupe le jeudi. D'accord C'est-à-dire qu'en fait... Je m'arrangerai, là par exemple, la deuxième semaine, je ne vais pas attendre vendredi prochain pour la publier, je vais la publier demain ou après demain. Et ça veut dire que du coup, vous allez pouvoir avoir les informations suffisamment à temps pour regarder la partie cours avant les D'accord Ça c'est un point qui est important. Alors, quelques avis, bon, ben, je m'en vous dire, ben, regardez les vidéos, D'accord, et regardez-les avant la pratique. Alors la première semaine de vidéo, hein, euh, elle est assez chargée, parce que j'ai mis tous les rappels de Java. Est-ce que là, qui n'ont jamais fait de Java euh... On prend une tare, on s'en sort, hein, sur le bout, hein. Vous avez fait quoi comme langage de formation Bon, <rire> ah. <rire> ouais, c'est bien pour apprendre le Python. C'est bien pour apprendre. Euh, alors, ben, euh, là, euh, vous, vous y imériez. Ben, on, on va considérer que vous savez faire du Java. D'accord. Et en particulier, euh, comme on va utiliser euh, Java un langage objet, alors très important, c'est un cours de concurrence. C'est pas un cours de concurrence en Java. Vous verrez qu'avant chaque notion, je vous présente la notion théorique et souvent je vous dis tiens, voilà comment elle est mise en œuvre en Java. D'ailleurs Java est un langage intéressant parce qu'il y a pas mal de notions qui sont mises en œuvre pour gérer le parallélisme, même si elles ne sont parfois pas mises en œuvre de manière tout à fait parfaite pour le reconnaître. Donc on va utiliser Java comme un support parce que la programmation ça se comprend avec des heures de vol, ces heures de vol c'est de la pratique, d'accord, et par conséquent c'est important. Mais n'oubliez jamais que, alors, à une époque on utilisait il euh, y, y a quelques années, on utilisait un autre langage qui s'appelait ADA, qui est très bien aussi, mais les étudiants se plaignaient, à ils se de ne plus faire assez de langages de programmation, ils étaient très contents, mais à l'époque ils se disaient « Ah oh, merde ça fait chier parce que je veux, il faut apprendre un nouveau langage de programmation. » Donc là on se dit, bah, au moins, à part quelques rares exceptions, mais dans le cursus, ceux qui ont suivi, ça sort de l'université. vous avez fait du Java en L2, euh, donc a priori vous êtes à l'aise, avec euh, toute la syntaxe, vous n'avez pas cette, euh, cette barrière supplémentaire, d'accord Mais encore une fois, n'oubliez pas que, euh, et je vous le dirai dans le cours, euh, il y a des biais, par exemple, quand on parle de moniteur dehors, et eh bien euh, la façon dont Java les implémente, et donc, que, vous ne savez pas, et eh bien il y a un léger biais, il vous explique les biais, il fait attention. Donc il y a un certain nombre de choses, les biais que vous allez utiliser en Java, qui ne sont pas forcément les mêmes que vous utiliseriez dans d'autres langages. Mais encore une fois, c'est des choses sur lesquelles on va assister à la fois dans le cours et on vous dira également en TD et en TP. Alors, euh, là aussi, euh, suis, désolé, peut-être des portes ouvertes pour certains d'entre vous, mais moi, euh, quand je fais des TD ou des TP, je suis parfois étonné par le fait que je m'ennuie à mourir pendant 45 minutes parce que tous les étudiants sont là à lire le sujet. Et après, j'en peux plus. C'est-à-dire que tout le monde a des questions en même temps et du coup, je ne peux pas servir tout le monde. Pourquoi Simplement parce que euh, on est seul, vous, vous êtes en général euh, 25-30 dans un, ça dépend de l'heure et présence, dans un groupe de TP. Hein. Et ça veut dire que si vous arrivez tous à la fin à vous poser des questions dans un espace visuellement restreint, bah, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions. Ok Si vous avez préparé... Alors, quand il y a un ou deux étudiants ou un ou deux binômes qui préparent les choses et qui posent des questions, au début c'est génial, ils ont l'enseignant pour eux tout seuls. D'accord Encore une fois, prenez euh, cette forme. Euh, considérer l'enseignant, comme on une ressource. On est là pour répondre à vos questions. Et donc quand vous avez 1h45 de TD, bah d'abord n'hésitez pas à aller au tableau, Je veux dire, on est entre nous, c'est pas grave. Dire, il vaut mieux se planter devant nous, euh, quitte à ce que vous fassiez, entre guillemets, taquiner euh, par l'enseignant parce que vous avez fait une connerie, et comprendre ça plutôt que ça vous arrive au niveau de face à un employeur, les enjeux ne sont pas les mêmes. D'accord euh, Le seul moment où nous on ne rigolera pas c'est de l'examen. Mais en TD, on est là pour vous aider, en TP pareil. Et en TP, il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Justement, on est là pour vous aider à savoir. Okay donc là aussi, prenez vraiment vos enseignants comme des ressources, mais utilisez-les intelligemment. Et donc essayez d'anticiper sur les préparations. Arriver en n'ayant pas eu le sujet de TD, en n'ayant pas eu le sujet de TP, ce n'est pas très efficace parce que vous perdez trois quarts d'heure en début à lire le fameux sujet, d'accord Si vous avez même eu le temps de le travailler, c'est encore un peu mieux parce que vous arrivez déjà, vous avez vous avez bossé une demi-heure, vous avez bloqué sur un truc, et bien dans la première minute, un monsieur ou une dame, en fonction de votre enseignant, et vous arrivez, vous lui posez la question, et vous êtes débloqué. Et vous avez encore une heure quarante-cinq pour avancer. D'accord La licence d'informatique ne s'obtient pas par hasard. OK Alors, le site compagnon est donc déjà en ligne. Je vous ai déjà dit, la première semaine est un petit peu chargée parce que vous avez tous les rappels de Java. En général j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait grosso modo entre 1h30 et 2h de cours donc pour tout le monde, la normale, en vidéo toutes les semaines. Sauf la première semaine où c'est plutôt 2h30, les cause de ces rappels. Alors vous pouvez décider de les zapper, bon, il y en a un qui va surtout pas les zapper, il va prendre un bouquin en plus et puis Jabba euh, pour une puis il va s'y mettre, d'accord Mais ce n'est vous... pas forcément débile de les regarder quand même. Bon il n'y a pas que les rappellent Java, il y a aussi d'autres éléments. Alors pourquoi euh, Tout simplement parce que euh, ça va vous remettre les idées en tête. Je ne suis pas sûr que vous ayez passé votre temps à faire du Java tout l'été. Hein. Donc euh, ça va vous mettre une petite couche. Et en particulier la vidéo sur l'objet. Euh, à mon avis, ça vous mettra les choses, les choses en place. Euh, je vous noterez bien évidemment qu'il y a des vidéos que j'ai dit qui ont été mises à jour. Bah, parfois, il y a des corrections de bugs. Parfois, des bugs poussés par des étudiants. Vous machin, etc. Bon, on corrige. Donc, a priori, euh, avec le taux il y de moins en moins. Donc, euh, signalez-nous, il n'y a pas de problème. Euh, si vous trouvez des choses étranges, il ne faut pas hésiter. Y... Ah oui, vous pouvez aussi trouver de l'aide euh, via l'association des étudiants d'informatique de Paris 6, enfin le centre de Sans Université, pardon, euh, qui s'appelle Alias. Alors, euh, j'ai mis le site web. Euh, quand j'ai essayé, il était down. Vous pouvez ça. Euh, euh, euh, aux étudiants qui connaissent euh, les gens de la soc, euh, est-ce que c'est le serveur qui est tombé, ils pas goûté ou autre. Mais l'idée, encore une fois, euh, toujours, on va, ça va être compliqué avec le confinement, etc. Mais peut-être que du coup, euh, si les étudiants, les sciences, ça peut vous inclure vous aussi. Hein, vous invitez du vôtre, vous pouvez aussi partager un certain nombre de choses. Sachant que si vous êtes amené à expliquer à un copain ou une copine euh, pourquoi Il y a quelque chose vous qu n'a pas compris. Ce n'est pas bénéfique pour la personne à qui vous expliquez le concept. C'est en général bénéfique également à vous, parce que pour expliquer quelque chose, il faut que vous, vous, vous soyez suffisamment au carré euh, dans votre tête, et ça vous oblige à vous poser des questions sur ce que vous euh, saviez déjà. D'accord Donc ça vous aide aussi. Alors, un euh, petit slide euh, typique. Alors, cette année, j'espère que euh, ça ne durera pas. Donc, vous savez qu'on qu est sous le coup du, d'une épidémie du particulière, donc un centre de dispositif. On a demandé, peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais je, on nous a demandé de, de, de, de vous le rappeler. Donc, si vous plantez les syndromes euh, de type Covid, ben, c'est pas la peine d'essayer à force euh, d'aller en, en cours, parce que vous contaminez, tout le monde. Vous contactez votre médecin traitant. Il y a un dispositif qui s'appelle Commissan Pro, que vous pouvez contacter soit par mail, soit par téléphone, qui permet en particulier de tracer les cas contacts, c'est-à-dire les gens avec qui vous pouvez avoir été en contact, et de les prévenir, les entourants le qui se mettent en. C'est plus des quatorzaines, c'est des septaines maintenant. D'accord. Très bien, le département de licence informatique. Donc il y a une page qui a été mise en place. l'idée, c'est pas qu'on va pas mettre votre nom, ça. on va garder l'information confidentielle. Mais c'est important pour le département de licence savoir si on ferme. Euh, des cursus ou si on ferme, ça va dépendre du nombre d'étudiants. Donc si on a zéro donnée, on a zéro info, on ne fermera pas. Et du coup, ce n'est pas forcément très très bien d'un point de vue finalisé, d'accord Donc s'il n'y en, en a pas, tant mieux, nous hein, on préfère faire ça. Mais euh, s'il y en a, il faut qu'on puisse euh, gérer les choses. Sachant que euh, là aussi, euh, si par exemple, vous êtes amené à être confiné eh bien, on va voir comment on peut mettre en place un dispositif. Là, par exemple, vous pouvez accéder aux vidéos toujours. Je vous rappelle que Moodle est accessible à l'extérieur de l'université, donc vous pouvez y accéder aussi chez de vous. Euh, J'imagine que vous disposez tous d'une machine sur laquelle vous pouvez installer. Oh mon Dieu, je vais vous poser la question qui tue. Qui n'a pas Linux sur sa machine Alors, c'est pas Linux, excusez-moi, je vais reposer ma question. Qui n'a pas un Linux sur sa machine parce qu'effectivement, euh, sous Mac vous avez un Unix, mais c'est un FreeBSD, c'est pas un système simple Unix. Mais vous avez un. D'accord En gros, il n'y a pas des gens qui ont que des machines Windows quand même Windows est une insulte, euh, Gros mot, pardon. Bon, c'est pas grave, Installer Linux quand même, quelque part, ou une machine virtuelle avec Unix. Enfin, un Unix, n'importe quoi, quoi, mais euh, bon. D'accord on, euh, on est informaticien, que diable D'accord On arrête avec les prix. Bon. En particulier, euh, euh, un des trucs qui peut être intéressant pour vous, euh, c'est d'avoir un environnement qui se rapproche de l'environnement de TP. De manière à ce que si par hasard la science sanitaire vous force à travailler chez vous, parce que vous êtes cas euh, contact parce que vous êtes euh, susceptible de porter virus, même si vous ne contactez pas le, le, la forme grave, et euh, eh bien, vous aurez les conditions qui ressembleront et ça veut dire que si vous clore que vous vos euh, exercices, et eh bien les enseignants chez eux pourront auront les chances de les exécuter dans les mêmes conditions, et surtout s'assurer que vous avez bien fait votre travail. Et si les symptômes se déclenchent sur le campus, on vous demande de contacter le service universitaire de médecine de prévention, d'accord, avec là aussi un numéro et euh, un email. Bon, de toute façon, vous trouverez ces transparents en ligne bientôt sur le site de l'Université. Alors, une dernière chose. Euh, je n'ai pas eu le temps de refaire la vidéo d'introduction. Euh, et en fait, la seule raison qui fait que je dois refaire cette vidéo d'introduction, c'est que la situation fait qu'on change un petit peu les conditions d'évaluation. Donc, je vous dirai dans la vidéo que c'est 70% sur l'examen, 20% sur le partiel, 10% sur euh... les délais. ce calcul était fait de manière à ce que le premier examen qu'on appelait examen partiel à l'époque soit une répétition générale. Si vous le réussissez, c'est tout bon, mais si vous le ratez, vous n'êtes pas mort. puisque on a un gros coefficient sur l'examen et on avait de faire son étudiant qui se plantait à, exa, à, à, à au premier examen, réaliser que bah, peut-être qu'il fallait qu'il change de braquet en termes de boulot et qu'il réussissait le deuxième examen. Là, il a été décidé qu'on ne pouvait pas être plus de 50 de la note sur l'examen final. Bon, très bien, donc on est 50 de la note et ça veut dire que du coup, le premier examen va compter pour 30%. Et euh, les notes qui seront issues de tout ce qui est été des TP vont compter L pour 20%. Ça veut dire que là la recommandation elle est qu'il il faut vous y mettre tout de suite parce que avec 30% de coefficient si vous voterez au premier examen c'est pour le chaud de rattraper euh, une très mauvaise note au deuxième. D'accord parce que le coefficient est plus voilà. Alors, bien évidemment, ça, c'est ce qu'on vous annonce au jour d'aujourd'hui. Euh, on espère ne pas avoir à en changer. Il se peut qu'il y ait des évolutions parce que, bien évidemment, il y a des changements qui vont être promenés par la situation sanitaire. Donc, là aussi, l'idée, c'est on va essayer de faire des évaluations. Il est possible que les enseignants fassent des évaluations complémentaires. Nous, on aime beaucoup les évaluations individuelles parce que ça n'a aucun intérêt de noter X fois la même copie. L'idée, c'est d'évaluer ce que vous, vous êtes capable de faire. Donc, si vos enseignants euh, organisent des, euh, des évaluations, euh, ben, ne le prenez pas comme euh, la corvée en râlant. C'est aussi euh, pour, vous, pour essayer d'avoir des informations sur vous, euh, en particulier pour la partie 20%. Euh, soumettez vos travaux pratiques régulièrement. Et là aussi... Euh, le bachotage sur une UE où il y a autant de notions qui arrivent, ça rigole arrive plus là, hein, on arrive en L3, c'est le, le dernier tronçon d'autoroute avant le, le master. Le master c'est un grand encore moins. D'accord Donc, il faut que vous commenciez à vous mettre dans un ordre de marche qui fait que si vous allez être L3, bah, d'abord vous ayez un dossier décent pour euh, rentrer en master. Je vous rappelle que l'entrée de master n'est pas de droit. Et, et c'est pas parce que vous allez être L3 à 100 universités que vous rentrez forcément dans un master à Sorbonne Université. Okay. Il y a un certain nombre de cas de figure. Donc ça dépend, on regarde en général intelligemment tout votre cursus. Okay. Donc ce qui si s'est passé l'année la dernière, ce qui se passe cette année, la dynamique de progression, etc. etc. Et donc euh, là-dessus, si vous voulez, la pratique régulière, elle a un avantage, c'est qu'elle elle, elle va, elle va, elle va vous mettre plus à l'aise. En partant dans une UE, tout ce qui est UE de programmation, les heures de vol ont un rôle très important. Pourquoi parce qu'en fait, la performance d'un programmeur, c'est sa rapidité à saisir une situation et à trouver une solution. Et cette capacité elle est importante en examen, puisque vous avez un temps limité pour résoudre un problème. Ok Donc si vous avez compris une notion, et que vous réfléchissez lentement, vous ferez bien une partie de l'examen. Mais vous n'aurez pas tous les points. Si vous avez compris la le problème, vous savez trouver une solution, et qu'en plus, vous êtes rapide, ben bingo. d'accord donc cette pratique régulière plutôt qu'une euh, semaine de bachotage intensive, elle est bien meilleure parce qu'elle va mettre en place des schémas cognitifs dans, dans, dans toute façon de, de réfléchir. Et ces schémas, ils seront bien installés le jour de l'examen. Donc là aussi, euh, rien ne nous empêche de rajouter un petit peu de travail personnel. Euh, je ne sais pas quoi faire ce soir. Il euh, n'y euh, a pas de match à la télé. De toute façon, tout est confiné. Euh, hop, je me fais un petit problème parallèle. Multiplication de matrices concurrentes, entre truc rigolo, et puis je vais voir ce que ça fait. Euh, alors, si, il y a un, un dernier truc euh, que j'ai appris euh, hier. Alors, il y a des salles de TP dans lesquelles vous aurez TP. Euh, vous pouvez d'ailleurs amener vos machines, hein, si vous avez des machines et qu'ils souhaitent. Évidemment, c'est à vous d'avoir des computations un petit peu Vous utilisez une bibliothèque graphique qui est préinstallée sur les salles de la PPTI mais on pourra vous en délivrer euh, une copie pour que vous installer sur votre euh, machine de manière à, à pouvoir préparer les TP ou faire les TP euh, sur cette machine là. Sinon, euh, l'idée c'est qu'ils ont acheté des claviers avec euh, une couche protectrice qui fait que vous pouvez les laver à grande eau ou avec, euh, mettre du désinfectant dedans sans flinguer euh, le clavier. d'accord euh, il semblerait que ce soit à vous de, en début de séance, il y aura des, du produit dans les salles euh, de donner un petit coup sur les claviers euh, voilà, donc euh, c'est l'information que j'ai apprise un certain nombre de dispositifs ont été mis en place quand même pour essayer de faire les choses de manière la plus euh, saine possible bon bah c'est tout est-ce que vous avez des questions ah, une question, enfin des questions alors euh mais non. vous observerez que tous les partiels les examens des dernières années sont en ligne. Pour chaque partiel, vous avez accès à la séance ver à la verbatique au verbatim vidéo de la séance de correction en live. Pas pour l'exemple. Alors pourquoi Parce que nous évidemment on a des corrigés, mais les corrigés sont pour les correcteurs, ils sont pas pour nous. Tandis que le corrigé que je fais en live il est à votre intention. Donc il est intéressant, D'accord Donc vous avez effectivement les corrigés de, de, de cette forme-là. Et comme je ne fais pas de faire une vidéo pour les euh, examens, donc, il y en a. D'accord Mais vous avez tous les sujets sur les 5 dernières années. Donc il y a quand même de quoi faire. Alors après, il se passe quelque chose, c'est qu'au moment où on révise, parfois les étudiants font un exercice et ils ont un doute. Alors maintenant, on peut comparer. Entre vous, les solutions que vous pouvez. Et moi, il m'arrive de recevoir des mails. Ah, j'ai regardé, on est 3-4, on a fait machin. Alors, il y a ceux qui pensent que c'est ça la solution et ceux qui pensent que c'est ça la solution. Qu'en êtes-vous D'accord À ce moment-là, ben, un enseignant normalement constitué il hein, essaiera de vous répondre. Parfois, ça attendra le week-end. D'accord bon, Parce que vous avez fait découvrir, vous savez pas, mais euh, ne devenez jamais enseignant chercheur si vous vous, vous arrêter à 35 heures par semaine. Voire même arrêtez-vous la licence, ne venez pas là bon, euh, Mais en général, l'enseignement, il vous répond sous quelques jours. Euh, et donc du coup, vous allez répondre. Et on trouve, enfin seulement, je trouve que c'est beaucoup plus efficace d'agir comme ça. Parce que souvent, parfois, quand on a le corrigé, alors il y a le cas pathologique, où vous imprimez, vous dormez dessus en pensant ça va percoler dans cerveau. c'est pas très efficace. Mais parfois, vous avez tendance à regarder le corrigé avant d'y avoir réfléchi. Et encore une fois, fait, ce n'est pas la même chose. C'est très tentant, évidemment. Ben là, Mais le mail, ça, vous pouvez un mail à n'importe quelle heure. C'est génial, le mail, c'est asynchrone. Allez. C'est juste que les nouvelles dont je n'ai euh, pas forcément, euh, je ne te donne pas la réponse. Ce donc c'est un choix commun qu'on a fait. Donc on, vous avez les corrigés pour tous les partiels. Ça couvre grosso modo pas mal de choses qui sont effectivement sous une forme euh, un peu particulière. Et vous avez bien entendu regardé ça. Et puis vous n'avez pas les corrigés pour les deux camarades. Mais bon, c'est un choix. Désolé, je Est-ce que vous avez d'autres questions Oui euh, Pourquoi je ne euh, peut pas éviter pourquoi pas du C de C++ Pourquoi Java Alors, euh, en fait, au départ, pourquoi Java C'est une bonne question, au départ, on était sur ADA. ADA qui a un modèle de gestion de, de, de parallélisme qui est un peu moins riche que Java, mais par exemple, par rapport à l'implémentation de certains objets, comme les smartphones, mais surtout les moniteurs dehors, est beaucoup plus exact par rapport à la théorie. Mais on nous reproche, vous, les étudiants, comme je disais tout à l'heure, nous reprochaient d'avoir appris un nouveau langage de programmation. Et c'est vrai que certains étaient gênés par une nouvelle syntaxe qui est très différente en plus entre Ada et 1. Alors pourquoi on n'est pas passé à C++ Parce que ça, on met, on le passage à 1 permettait d'être plus unificateur sur euh, le langage et donc de vous débarrasser de la lourde tâche après un nouveau langage de programmation. Et alors après, euh, le, si j'avais fait le sourire en langage pour le parallélisme, on n'aurait surtout pas choisi sur C++, même s'il y a de bonnes bibliothèques, parce que C++ travaille pour complexité intrinsèque. intrinsèque. Euh, je veux dire encore une fois, on aurait perturbé du coup. Je ne pose pas de, de, de, de, de jugement, de valeur sur ces plus-plus, que nous utilisons beaucoup en recherche, euh, pour faire des prototypes de, de, de logiciels, mais euh, c'est un langage qui est compliqué. Et en fait, euh, on a hésité pour être franc, on est au Java, des langages comme Erlang, des trucs ça qui sont vraiment dédiés au parallélisme. Euh, et encore une fois, si on a choisi Java, c'est pour trouver que les bibliothèques qui offrait des fonctions pour gérer la concurrence étaient raisonnables, et que vous étiez censé ne pas avoir à vous confiner à un nouveau langage de formation. Sachant que euh, moi j'aime bien le polyglotisme en informatique, et vous en avez déjà pas mal. Vous avez fait du C, il y en a certains qui ont fait du Python, euh, il y en a qui ont fait euh, du KML, du, du d'accord Alors, ce qui est intéressant, c'est que je pense que vous commencez à, à avoir le recul qui fait que. Apprendre un nouveau langage de formation n'est pas un problème. Moi, alors, bon, j'ai un peu plus de d'expérience que vous, hein. apprendre un langage de formation, le souci, moi, c'est que les premiers jours, je suis avec la, la, la feuille de syntaxe euh, sous les yeux tout le temps. Mais, grosso modo, ce qui est important pour apprendre un langage, je regarde quels sont les concepts majeurs que je vais y trouver. Par exemple, la façon dont est gérée euh, les classes, l'héritage, etc. Après, vous euh, ben, avez tout le temps des XNS, différentes formes de boucles. Après, c'est la gestion des classes, l'affinité des méthodes des classes qui va changer. Euh, ou voir, je n'ai pas de classe, parce que je suis un langage fonctionnel, des choses comme ça. Mais vous devez être suffisamment agile déjà pour réaliser qu'il y a un ensemble de concepts, un cœur conceptuel que vous trouvez dans tous les langages de programmation. D'accord Voilà. Donc, on a jugé que vous aviez assez de l'exotisme comme ça et que du coup ça nous permettre d'aller plus loin dans la partie concurrente sachant que c'est des choses qui deviennent de plus en plus euh, critiques à l'heure actuelle. Après, il euh, y a du pour et du contre, hein, vous verrez, ben, je, je, je discuterai abondamment de ce qu'on fait de faire du java-bashing et pas un moment, parce qu on, on que euh, les mecs ils se sont les douce sur certains... certains. Mais pour euh, être franc, c'est vrai qu'ils sont aussi embêtés par la machine virtuelle. Vous aviez une question pourquoi ce qu y a une question Alors, euh, pourquoi c'est un truc de la un peu Alors, pourquoi c'est Alors, la Parce que Java est un langage orienté à objet et que vous verrez l'implémentation des classes utilise ces mécanismes-là. D'accord. Donc c'est pour ça que vous êtes. En particulier, si vous voulez, un point important, c'est que à un moment donné, euh, vous allez voir dans la programmation concurrente, contrairement à la programmation séquentielle, vous avez un fil d'exécution, vous en avez plusieurs. Et Java a trouvé pratique d'attacher des objets à des fils d'exécution. Donc je crée un nouvel objet à partir d'une classe et je la mets dans un truc qui s'appelle une thread. Vous verrez ça très bien. D'accord. Et euh, du coup, ça va avoir un impact sur la façon dont vous allez structurer vos programmes parce que, en fait, euh, les méthodes de votre classe, il faut qu'elles s'exécutent toutes au même endroit. Alors c'est très cohérent avec le modèle objet parce que les gens qui ont théorisé les langages objets au tout début, euh, c'est-à-dire à la fin des années 70, en fait, ils ne se posaient pas la question du support d'exécution. Et c'est-à-dire qu'en fait, entre un objet et un fil d'exécution, ils s'en foutaient un petit peu. D'accord Le problème n'était pas là. Euh, après, il se trouve que les implémentations se sont focalisées sur la partie euh, bah, séquentielle parce que les processeurs étaient séquentiels à l'époque et qu'il y avait très très peu de machines parallèles et que ces machines parallèles étaient très particulières et se programmaient de façon extrêmement spéciale. Donc avec des langages dédiés, enfin bon c'était vraiment très très spécial. Euh, mais du coup, voilà. Alors, Ada est un langage qui supporte aussi l'objet. Erlang, je ne suis pas sûr qu'il soit objet, je ne me souviens plus. Mais je veux dire, il euh, y a des langages qui offrent des mécanismes de parallélisme qui euh, sont plus forcément. Okay. À une époque, ils n'étaient pas forcément objet. Euh, par exemple, un langage comme OCam, à une époque, est un langage entièrement centré sur le parallélisme, n'avait aucune notion d'objet. Okay. Mais il se trouve que celui qu'on a choisi là, euh, on aurait pu faire du C plus des bibliothèques POSIX. Mais alors là, vous tiriez. Euh, ça, c'est quelque chose que vous ferez peut-être en master. Mais là, vous tirez. Euh, une complexité, enfin il y, a, il y a toute une mécanique à apprendre qui va vous perturber par rapport à la gestion du paralysme. Non, finalement c'est sympa. Vous restez à, au niveau d'un langage de haut niveau avec toutes les fonctions que vous avez l'habitude d'avoir dans un langage de haut niveau maintenant et simplement on va rajouter des fonctions supplémentaires pour gérer des fils d'exécution. Pas d'autres questions